Eh hey, les ultras Vous aimez la batte de baseball Vous aimez quand je fais des grands home runs à travers la gueule de mec Mais là, j'ai trouvé 20 petites raclures dans un lobby. Je les ai victimisés. Il n'y avait pas de paralysante, juste des stimulants. Je leur ai écarté les côtes. Ils ont pas rigolé. Je te laisse liker, commenter. Ah ouais Et j'ai vu qu'il y avait 49,2% de personnes qui n'étaient pas abonnées à cette chaîne. Abonne-toi Abonne-toi ABONNE-TOI Ma game sera une game... À la batte de baseball, les gars. Et au stimulant. Merde, il a abandonné, je voulais pas. Mon but, c'est pas de tuer, les gars. C'est de, de faire le trash un peu. Mais pas de tuer. Je le connais pas, je lui ai fait une de ses covers les gars, il a dû se dire mais c'est quoi ce bordel Le bruit du public quand tu tapes c'est n'importe quoi gros, c'est n'importe quoi. Pam, pan, pam. C'est certes, les gars. Je trouvais ça triste de jouer sa vie autant pour être aussi nul en vrai. Moi, je pense... Que... Je pense que ça me rendrait vachement malheureux. Mais... Je devrais pas mourir pour ça. Niveau 700, vraiment Il est... Attends, mais il est... What the... Le mec est beaucoup plus HL que moi, j'en reviens pas. Vous en faites pas, il me reste encore... Je, je me permets de faire le con encore. Un peu, vu que j'ai encore un colis. Tant que j'ai ce colis en haut, c'est bon, tu vois. Si je l'ai plus, ça, ça va plus. Je crois que je suis niveau 650. L'autre, il a, il a bougé, mais... La batte de baseball, créatrice de liens sociaux depuis 1755. <rire> oh, ce qu'il a pris Apex. Vous avez kiffé mon intervention Démonstration, les gars. Allez, on dit au revoir au Apex. Je rush les gens à la batte de baseball, les gars. On en est où du respect? Qu'est-ce que tu fais dans mes games Norby C'est trop en vrai non J'ai l'impression que ça les fout en panique les gens quand je leur tombe dessus. Euh, je serai le premier à paniquer. Mais moi aussi ça me ferait flipper, je pense que ça me ferait flipper n'importe qui mais... Je suis en train de me balader partout comme le pire des animaux Game se passe un peu trop bien. <rire> Je suis en train de me régaler, tu sais. Mais les gars, c'est quoi ce game? Nobody. <rire> Après vous imaginez quelqu'un qui vous rentre dessus à cette vitesse en jump perfect par la porte Je pense que ça ferait péter un câble à beaucoup plus de personnes que ce qu'on croit Mais les gars, j'ai 21 kills avec une batte de baseball, c'est quoi ce bordel Non mais je vous jure Oh non, ça recommence, ça recommence, ça recommence, ça recommence oh. oh, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, tiens. Je l'ai pas fait. Oh. Allez vas-y, hop, hop, retour bureau, oui, boum. J'ai 21 kills, la game est incroyable et je me fais tuer à travers le bouclier par ce mec.